Bonjour tout le monde c'est Samira du blog art-et-tuto.com et dans cette vidéo je vais vous apprendre comment dessiner deux dessins mignons le premier sera le dessin d'un petit chaton et le second sera le dessin d'un petit renard comme, comme matériel vous voyez j'ai utilisé euh, une feuille de ce bloc de dessin canson XL euh, rien ne vous empêche d'utiliser une feuille d'imprimante comme crayon vous aurez besoin de minimum de deux crayons ou de trois si vous voulez donc le premier sera un crayon H comme celui-ci ce crayon euh, sec va nous servir pour dessiner les premiers traits du corps du chat ensuite nous aurons besoin d'un crayon intermédiaire comme le HB ou d'un crayon gras pour, euh, comme le B, euh, 2B, 4B comme vous voulez pour placer les différentes valeurs de gris alors pour commencer nous allons dessiner une forme ovale qui va représenter la tête du chat alors pour avoir une jolie forme ovale, on va répéter plusieurs fois le trait jusqu'à ce qu'on va être satisfait de l'ensemble, je veux dire, du, de la forme globale de l'ovale. Et ensuite on va retracer le trait, je veux dire retracer le contour global de cette forme, sans oublier d'aplatir le sommet de l'ovale et la base pour avoir quelque chose d'aplati, assez large, et pour pouvoir placer les deux oreilles, l'oreille droite, qu'on va dessiner bien pointue. Alors, un des côtés sera courbé, je veux dire, ce ne sera pas droit, et l'oreille gauche, pareil. On laisse assez d'espace entre les deux oreilles. Ensuite, entre les deux oreilles, nous allons dessiner les rayures du front du chat en forme de M. C'est la grande particularité des chats tigrés et c'est ce qui les distingue des autres, des autres races de chats. Puis nous allons dessiner les, les yeux. Nous allons insister sur le dessin du cercle pour avoir un joli cercle bien arrondi. Donc vous répétez plusieurs fois... Le, le dessin euh, voilà du cercle et une fois que vous avez un joli cercle eh bien vous, vous n'avez juste qu'à dessiner le contour et ensuite vous placez l'éclat de la lumière sous forme de deux euh, deux petits cercles bien alignés Ensuite, nous allons tracer une courbe et on va dessiner un museau en forme de triangle et une bouche en forme de 3 euh, à l'envers. Maintenant, avec un crayon intermédiaire entre le sec et le gras, celui-ci est un HP, donc euh, il n'est ni sec ni gras, on va commencer à ombrer certaines zones. Pour ma part, j'ai voulu ombrer les yeux pour déjà avoir une idée de ce que ça va donner. Ensuite, j'ai dessiné l'intérieur des oreilles avec un sorte de trois étiré, Toujours avec le même crayon, on va, on va imaginer un axe qui part de l'extrémité de l'œil du chat et à partir de là, on va dessiner l'épaule de notre animal avec une courbe bombée vers l'extérieur. Ensuite, on va effacer légèrement le, la petite ligne qui représente la base de notre val et on va continuer le dessin euh, de la patte du chat en dessinant une petite courbe puis une autre courbe pour dessiner euh, la, les petites pattes Et on va allonger la courbe vers l'intérieur pour finaliser le dessin de la patte du chat. Alors, ils ne sont pas au même niveau, donc ce que je vais faire, je vais rallonger un petit peu celle-ci. Voilà. Ici je vais dessiner une légère petite courbe et je vais dessiner une petite courbe comme ça et une petite courbe aussi ici voilà Alors ici, maintenant, ce que je vais faire, je vais pas laisser cette forme ronde, je vais un petit peu creuser ici, un petit peu creuser, je vais effacer, je vais retirer ce cercle. Et maintenant, je vais dessiner une petite forme comme ça, et comme ça. Je vais faire la même chose, c'est comme un 3. Et voilà, et ici, je fais sortir une petite pointe ici et une autre ici. Je fais sortir une petite pointe ici et une autre légèrement ici. Voilà, maintenant je vais faire la même chose pour ici. Je vais faire sortir une petite pointe ici et une autre ici. La même chose. Une autre ici. Voilà. Maintenant, je vais dessiner le buste, la petite fourrure qu'il a sur le buste ici. Et je vais dessiner quelques petites courbes comme ça. rectifier légèrement et voilà maintenant pour les petites pattes j'ai juste à tracer quelques courbes une et deux une et deux alors je vais juste encore rajouter une courbe ici et je fais la même chose pour ici voilà, j'essaie d'avoir le corps posé sur la même ligne de terre, sur le même niveau. Et j'efface un petit peu le surplus. Alors maintenant les moustaches. Alors je viens ici et j'envoie une, deux et trois. Une deux et trois. Voilà. Maintenant, je vais un petit peu colorier mon chat. Ici je vais aplatir cette coupe et je vais colorier légèrement ici et je vais aussi remplir ici avec un gris moyen et ici aussi alors ici aussi je vais tracer mon petit 3 et là ça va pas être pointu je vais un petit peu arrondir cette cette forme fait la même chose mais je ne suis pas obligée de représenter la même forme là le 3 il est répété alors je fais la même chose ici et ici je vais courber légèrement voilà comme ici Je redessine mes courbes et ici je représente l'oreille un peu plus pointue voilà et ici je vais courber légèrement et ici aussi voilà alors je vais prendre je vais prendre le 2B et je vais accentuer légèrement les yeux Et ici, cet espace que j'ai laissé vide, je vais tout simplement tracer un trait, deux traits et trois traits, juste pour lui donner un petit charme. Et maintenant, je vais encore de nouveau accentuer l'œil. Et cette forme, je vais la rétrécir, ce petit cercle que j'ai laissé au début. Je fais la même chose pour ici. Donc ici, le point est plus petit qu'ici. Donc ici, deux petits points blancs et un grand... Alors, deux cercles, deux petits cercles blancs et deux grands cercles blancs pour représenter le reflet de la lumière. J'accentue un tout petit peu ici et j'accentue légèrement ici. Alors ici, je n'oublie pas Voilà. Ici, j'arrondis légèrement. Voilà. Et ici, je gomme un tout petit peu pour interrompre le trait que j'ai ici. Voilà. Alors ici, par contre, je prends le 2H. Je prends le 2H et je travaille un tout petit peu ici et un tout petit peu ici. Juste pour donner un petit côté mignon à mon chat. Voilà. Alors maintenant, je vais dessiner un petit renard. Et pour cela, comme j'ai fait pour le chat, je vais dessiner une forme comme ça. Ensuite, je vais venir, je vais laisser un petit espace et je vais dessiner la même chose, sauf que ici c'était arrondi et ici c'est légèrement pointu. Donc ici je vais fermer cette forme, ce n'est pas un trait droit, c'est un trait légèrement courbé. Et ici, je vais venir et je vais dessiner la première oreille, donc c'est une courbe et ici je vais faire la même chose sauf que je vais descendre ici je vais pas la dessiner en haut donc voilà donc l'oreille elle est comme ça et ici elle est comme ça ici, ok je vais faire la même chose je viens ici un peu plus haut là où il y a l'intersection entre cette courbe et cette courbe je viens un peu plus haut et je dessine ma deuxième oreille et Ici, je la descends ici. Alors, je vais rectifier après. Ici, cette petite pointe qu'on a réussi à voir, je vais en profiter pour dessiner une petite pointe et en même temps pour dessiner une autre courbe. Ici, je dessine une courbe et je dessine une petite pointe. Alors ici, je vais venir ici et je vais tracer une courbe comme ça. Juste en dessous de l'oreille. Je viens ici, juste en dessous de l'oreille et je vais dessiner une courbe comme ça. J'essaie de laisser, de laisser un petit espace entre les deux. Et je vais dessiner une sorte de courbe comme ça. Une forme ovale alors maintenant j'ai tracé ces deux courbes je ne vais pas les laisser comme ça je vais maintenant dessiner quelque chose de plus arrondi voilà quelque chose voilà. et je vais effacer Alors ici, je vais dessiner mon premier œil et le second. Et toujours une petite, deux petites boules blanches, deux petits cercles blancs pour représenter le reflet de la lumière dans les yeux. Alors ici, je vais dessiner un 3 à l'envers. Maintenant, je vais venir ici et je vais tracer quelques petites pointes. Je vais dessiner quelques petites petites pointes. Et voilà. Pour l'instant, c'est bon. Alors, ici maintenant, je vais creuser. Voilà. Et je peux déjà commencer. Voilà, c'est comme ça. Alors ici, je vais faire la même chose. Je vais rester dans la même lignée et je vais dessiner la première épaule. Alors, je dessine une forme comme ça. Je fais la même chose. Je dessine une forme comme ça. Et de là, je vais juste en dessous. Vous voyez Je dessine la forme de mon renard qui va être courbé. Ici, pareil. Alors, le mieux, c'est de tracer une ligne de terre, cette fois-ci. Comme ça, on ne va pas dépasser. Alors, on fait la même chose. On va tracer une courbe. Alors, elle me semble un peu étroite donc ce que je vais faire je vais l'élargir ici voilà je fais la même chose je l'élargis parce qu'ici on a les cuisses voilà et voilà alors ici maintenant ce qu'on va faire on va dessiner une courbe comme ça et une courbe comme ça Et on va venir ici et on va dessiner une autre courbe comme ça et une autre courbe comme ça. Une fois qu'on a dessiné ces deux courbes, on va venir tracer les doigts 2 et 3, 1, 2 et 3. Voilà. Nous venons de dessiner, alors on va courber ici légèrement. Et maintenant, on va passer avec le crayon noir. Mais avant, alors ici, maintenant, on va dessiner la queue. Alors, la queue, une courbe. On va prolonger la courbe. On va prolonger. Et on va dessiner une sorte de S comme ça. Ici, maintenant, on va augmenter, dessiner une autre courbe. on peut très bien affiner un petit peu ici voilà et voilà alors ici on va dessiner une petite pointe une autre petite pointe et une autre petite pointe. maintenant on va faire la même chose voilà on va faire l'inverse et on va dessiner une courbe comme ça et là on va fermer la courbe voilà ici on va faire la même chose on commence par là on va dessiner comme des trois on commence par là voilà maintenant je vais prendre mon 2b et je vais colorier Voilà. Ici, je vais laisser un petit point blanc, je vais colorier tout ça et ici je vais tracer un petit trait ici et un petit trait ici et je vais colorier légèrement ici. Ici, j'accentue légèrement et ici, je vais aplatir comme j'ai fait pour le chat. Alors la bouche, je la rends plus petite. Et ici, je vais colorier. Je remonte une petite courbe. Voilà. Et ici, alors on peut utiliser une estampe. pour... laisser tout ça et là par contre on va l'utiliser charger et on va venir ici on va accentuer ce trait Et maintenant, on peut effacer ça. Voilà ce qu'il en est concernant ce tutoriel de dessin d'animaux mignons. J'espère que tout le déroulement de cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un pouce haut, un pouce j'aime et de partager cette vidéo. Ce sera votre belle façon de m'aider à mieux faire connaître ma chaîne et je vous en remercie de tout mon cœur. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait. Laissez-moi vos commentaires, vos questions ou juste votre appréciation concernant ce tutoriel. Je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre dès que possible. Si vous êtes intéressé par le dessin, je vous, je vous invite à télécharger votre kit de dessin gratuit dans lequel vous recevrez 101 images de haute qualité, des images inspirantes, ainsi qu'une liste de matériel de dessin, plus une heure de formation de dessin. Tout est gratuit et sans aucun engagement. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci